Ici, on est à la ferme Sainte-Colombe, en Seine-et-Marne. On élève des vaches laitières, de race Montbéliarde. Et on est là avec Nicolas, donc mon époux, depuis deux ans maintenant. Et avec le bon lait qu'on fait en agriculture biologique, on transforme quasiment la totalité de notre production en fromage de brie et produits laitiers frais. La particularité, je dirais, de nos fromages, c'est que voilà, ce sont des fromages qui sont faits avec le lait de nos vaches sur la ferme, en lait cru. C'est-à-dire euh, que notre lait est, est, est travaillé à température de la traite. Il y a pas de, de, voilà, de, on n'abîme pas le lait en le, en le stérilisant ou en le pasteurisant. Euh, donc en fait, sont présents dans le lait tous les ferments naturels vraiment endémiques à la ferme. Donc euh, les fromages qu'on fait, euh, qu fait chez nous, ils, ils correspondent vraiment à notre terroir, euh, à ce qu'on peut avoir de présent dans notre, dans notre environnement, dans l'environnement de la ferme, dans, les, dans nos prés et dans, dans l'herbe que, que les vaches vont ingérer. Les, les, les bactéries qui vont être dans le fromage derrière, c'est les bactéries qui sont aussi présentes sur le, sur le pied des vaches, dans le lait, etc. Et donc tout ça, ça va participer à la typicité vraiment de, de nos fromages. On est associé sur la fromagerie à des, à des affineurs de fromage. Euh, on fabrique les fromages ensemble ici sur la ferme. Eux en affinent une partie et nous en affine une autre partie, à peu près 50-50. Et euh, au final, à la fin de l'affinage, on n'a pas le même produit. Bon, si je prends l'exemple des brides de clommier, on va les affiner 5, 6, voire 7 semaines. Jusqu'à huit semaines, on a des fromages qui sont, qui sont parfaitement faits à cœur. Chaque fromage est unique. Euh, un fromage qui va être en bas, il ne va pas s'affiner en bas d'une pile, il ne va pas s'affiner de la même manière que celui qui est en haut. Donc du coup, on va euh, au toucher, au moment de la retourne, on va, on va tâter le fromage et on va s'apercevoir que bah, celui-ci, en bas, il y, y a un peu trop d'humidité, ça manque un petit peu de ventilation, donc on va le mettre sur le haut de la pile. On va, on va réguler l'affinage grâce voilà, à l'action manuelle. Et donc voilà, chaque fromage a vraiment euh, euh, son histoire euh, dans la cave. Donc on est habitué, euh, bien souvent, on, on connaît tous le bris. Quand on l'affine 5-6 six, six semaines, hein, euh, on a effectivement souvent ce, ce petit duvet blanc. Et après, avec le développement euh, de la flore, on va avoir un fromage qui va, qui va tirer plus vers le rouge, qui va euh, foncer de plus en plus. Et au bout d'un moment, on va avoir euh, des artisans qui vont venir euh, grignoter la croûte. Et là, on va passer euh, du bris... Euh, parfaitement affiné à cœur, comme, comme on a l'habitude, au brinoir, ce qu'on appelle le brinoir. Qu'est-ce que c'est le brinoir C'est un fromage qui a euh, plus de six mois d'affinage, donc on passe bien de 5-6 semaines d'affinage à plus de 6 mois d'affinage. Et on peut euh, le vendre jusqu'à un an, un an et demi. Euh, le fromage ne sera toujours très bon pour la santé, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on va développer des, des, des saveurs et des goûts qui sont complètement différents. Alors on peut le consommer comme ça. Traditionnellement, le brinoir, euh, c'est consommé au petit déjeuner avec un café, sur du pain, avec du beurre. Le, le, le, le beurre va venir adoucir un petit peu le, le côté un peu puissant euh, euh, du fromage. Et, euh, et derrière, on va retrouver surtout les notes, les notes aromatiques euh, qui vont venir euh, voilà, vraiment euh, bien réveiller le matin et donner plein de plaisir pour démarrer la journée. Euh, on avait, depuis euh, pas mal de temps, l'idée de, de, de travailler ensemble euh, dans l'agriculture. Moi, je suis issu du milieu agricole. Mon père a une ferme pas très loin d'ici. Moi, avant d'être agricultrice, j'étais éducatrice auprès de personnes avec un handicap mental. Voilà, en fait, nous, on voulait vraiment euh, que nos deux métiers de base se rejoignent. Alors, très concrètement, on ne sait pas comment, dans, vers quoi on arrivera à terme dans 5, 10, 15 ans. Euh, mais aujourd'hui, ça commence par des petites choses. Euh, on a, en fait, on a créé une association aussi avec des amis. Donc, on accueille des personnes de temps en temps le week-end. Euh, chez nous, dans notre maison, et euh, après il y a d'autres accueils qui se, qui se passent, comme par exemple le mercredi, on a une équipe d'un foyer d'accueil médicalisé qui vient euh, nous aider euh, dans, dans notre journée. Pour moi l'objectif c'est que les animaux soient dehors euh, l'extrême majeure partie de l'année. Euh, la problématique c'est pas pour les animaux, c'est plus pour le terrain. Parce que si on a un sol qui n'est pas à et et qu'on a trop de marques sur le sol, on risque d'abîmer l'herbe. Et derrière, euh, l'herbe risque de ne pas repartir et donc euh, on va perdre de l'herbe et de la quantité d'herbe et donc du coup euh, perdre euh, voilà, en quantité de lait et en santé pour les animaux. Et après l'idée c'est à l'automne pareil de les laisser le plus longtemps possible dehors. Euh, là ça fait deux ans que je rentre au 1er décembre. Donc cet hiver, j'ai gardé les génisses à l'extérieur, euh, elles avaient un accès au bâtiment pour pouvoir venir manger et dormir, euh, histoire que s'il pleuve tout le temps, ou que s'il fasse trop froid, etc., elles puissent quand même se mettre à avoir un, à avoir un abri. Mais j'étais un petit peu court en place dans le bâtiment, donc je me suis dit, euh, on va leur laisser un espace extérieur. Et puis au niveau de la santé, pour moi des vaches qui vont dehors, elles sont en plein air, au grand air, elles, ont... elles respirent et elles sont bien. Et que quand il y avait de la neige, la neige elles n'ont elles ont pas voulu sortir, elles ont juste été voir un petit peu, elles sortaient 5-10 minutes et elles rentraient directement. Les, les vaches l'hiver, euh, voilà, comme je le disais, on ne peut pas les sortir euh, dans les prés. Donc là, elles vont avoir une alimentation sensiblement différente. Bien que ça ça va rester en grande majeure partie de l'herbe, sauf que ce sera de l'herbe qu'on aura stockée. Donc du coup, on l'aura stockée sous forme de foin. Après, pour améliorer un petit peu la production euh, d'herbe, on va donner un petit complément en céréales. Ces céréales, c'est pareil, c'est des céréales qu'on aura cultivées ici sur la ferme. Euh, donc nous, on aime bien ici le, le, le mélange trétical poix euh, le triticale, c'est une céréale qui va nous apporter pas mal d'énergie et les pois, c'est une légumineuse qui va nous rapporter plus de, de l'azote et de la protéine. Donc euh, ça nous permet d'équilibrer la ration et voilà, de, de pouvoir maintenir en hiver un taux de production euh, suffisant. Alors on commercialise nos, nos produits principalement euh, en circuit court Déjà parce qu'on parce qu a une petite production et aussi pour, pour, pour nos valeurs, parce que nous, ça nous fait du bien de voir, de voir qui va manger notre fromage. Alors par la vente directe à la ferme et après, on, on livre quelques AMAP en région parisienne. Donc là aussi, c'est l'occasion de discuter avec le consommateur et que lui puisse discuter aussi avec nous. Il y a une relation quand même qui se crée et qui est quand même assez, pour nous, assez riche.